Donc Révolution va attirer le même type de personnes, situation, circonstances. Donc j'ai mon conscient qui se dit j'ai envie de gagner, j'ai envie de faire ça, mais mon corps il dit non on n'a pas le droit, on ne peut pas, c'est un désalignement en fait.